Coucou Youtube On se retrouve pour une petite game avec les nouvelles dagues qui sont achetables dans la, dans la boutique. Très sympa. Le skin est joli, l'animation est, est merdique. On propose quand même. Hein. Bon visionnage, des bisous. Pensez à liker, commenter. Vous allez dans la boutique comme des bonhommes. Vous soutenez un créateur. Vous écrivez chaud à chien", Et après comme des cracks, vous allez là, vous cliquez là et ici. Voilà. So, It's a zombie. clip, s'il vous plaît. Vous visualisez... En fait, tu vois le viseur Quand je me relève, là, en le plaçant... Je sais qu'il est... Quand je vais me relever, il sera à ce niveau-là. Donc t'as juste à visualiser que sa tête est soit là, soit là. Tu te lèves, ça peut Ça part instant. Ce pouvez. c'est pas de la magie, vous pouvez tous le faire. C'est C'est juste... C'est de l'entraînement. mais Vous pouvez payer pour que je vous l'apprenne personnellement. Berzescan qui envoie 50 subs, chat Rat-tout oh, 40 000 subs Ok les gars, c'est reparti. Nouveau test avec les dagues. Va-t-on arriver à planter quelqu'un Mais non. Il y avait Moussa, Moussa Boxing 555 là. Mais Moussa Boxing, j'ai que deux kills et c'est toi le premier kill. Et, et je viens de te revoir. Masque C'est quand tu étais un joueur gaz que tu as besoin de masque. Regardez pour les worlds, est-ce que, est que j'en avais un Non. Parce que est-ce que je suis un joueur gaz Non. Est-ce que j'ai fait une dérotation dans le gaz Non. Nouvelle règle. C'est bon pour les te plus le gaz. Ok Oh le rebond. Sont ma gueule, lui ou quoi? Et hey Abdel, qu'est-ce qui se passe? <rire> Il a eu. Abdel, il a eu, il a, il a perdu son sang-froid là. Il s'est mis, mis, à courir, à vagabonder. Il a eu un peu peur. Coucou, Ah, oh, on a un ping les gars. Merci Mugu. Voilà, putain. Il faut que ça arrête de me faire des trucs comme ça là. Les gars c'est super désagréable Pour l'esprit, la tête pour, pour absolument tout Je sais pas ce que vous en pensez Mais euh, c'est affreux Genre euh... Genre affreux, affreux, affreux, affreux Je suis d'accord les bruits sont horribles Mais on va essayer d'éviter ces zones les gars On va, on va plus y aller C'est la meilleure solution que j'ai trouvée Apparemment le joueur est actuellement ici les gars Je sais pas ce qu'il a dit chat mais euh, ça ressemblait pas à GG cette fois-ci Les gars vous imaginez que vous êtes à... que actuellement je crois que j'ai le plus de subs qu'aucun qu français n'a jamais eu. Que... On va boire une bière chat Attends, va le... se on va peut-être le f... Elle est hard la mort hein. Ouais mais bah, le jeu, il est euh, le jeu, il est réservé aux adultes hein. C'est un jeu un peu trashou mais... Euh, il a pas mauvais fond, il est juste tenu par des cons. Enfin je veux dire par Activision, enfin, voilà. Ouais Equinox, ce matin même, hein, des oui. nouvelles de Karim. Je les ai données au live ce matin. Elle est belle, elle est belle ce thermite les gars, elle est belle. Que je les là, là il a un demi HP le mec à l'intérieur. Hein. Quand je dis demi c'est vraiment que j'ai compté large. En fait je pense qu'à un moment donné il va s'arrêter ou qu'il va faire une erreur de pilotage. Je lui fais croire que je parle les gars alors que pas du tout. Il est où Les gars Il a déconnecté Quoi il a quitté. Je l'ai pourchassé pendant un moment, hein, mais il a déconnecté les gars. Je pense que mais il était break shield, je venais de péter sa voiture. Ça devait être un streamac ou quoi. Ah, j'ai. alors irodé c'est-à-dire Fils de... Je sais pas ce qu'il allait dire, aucune idée. Aucune idée. Dieu peut-être, Dieu sûrement. Tulipe. GG, Fils de GG. Hirode DJ man. Ce ne serait pas la première fois que ça arrive, les gars. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. J'ai un contact. Cible confirmée. Ok, je compte Je vais le retrouver, les gars. Vous en faites pas que je vais le retrouver. Voilà. Je les retrouve toujours. Nickel. Les timings sont bons, chat. Les timings sont bons. Les gars, je crois qu'il est en train de s'échapper gars, il est en train de s'échapper <rire> Je sais pas si vous avez vu Mais euh, il vient de s'échapper Là actuellement du coup Ah, euh, il revient Il a tapé contre cette maison maintenant Quoi Mais tu triches C'est impossible Je sais que tu triches gros Je sais que tu triches Et montre moi Quoi impossible. Cette arme ne touche pas comme ça, les gars. Impossible. Cette, arme, cette arme ne touche plus On va y retourner les gars je vais vous, je vais vous trouver la preuve hein. On va voir Oh oh Qu'est-ce qui s'est passé C'était sans Goku je crois Je l'ai reconnu c'était sans Goku Et d'un seul coup il, il a fait J'ai juste, juste entendu un Comme il avait pris un portail Goku Je pensais pas te revoir Vieux frère Je vais aller là les gars pour un, pour un côté stratégique Quelle est la stratégie à aller là Je sais ce que vous allez dire mais la, la stratégie à venir ici les gars. C'est simplement qu'il y a de la des armes par ici. Y a rien. Et merde Quoi Oh oh La chatte que j'ai gros oh. La chatte à Popeye J'ai fait la stratégie du zombie les gars Vu que tout le monde sait que je suis un zombie je peux partir dans le gaz et tout. Oh my god, it's a zombie Et pourquoi j'ai encore le bordel dans les oreilles, là. Les gars, j'ai plus aucun son. C'est bon, c'est terminé. C'est une abomination, les gars, ce, cette mise à jour qu'ils ont faite. Hein. Je vais avoir les je vais avoir les oreilles sodomisées pendant je sais pas combien de temps. Sauf si je coupe encore des sons du jeu. Oh, il y a moyen qu'il y ait encore des sons du jeu à couper. Hein. Là, je vous le dis, chat, j'ai peur. C'est comme les Worlds. En, en moins stressant quand même. Ok. J'ai mon colis les gars. J'ai encore 11 kills. Hein. Comme tout à l'heure quand je suis mort. Il y, a un, il y a deux joueurs. Il y a un joueur dans chaque maison. Facile à saisir. Il y a un camion derrière moi. J'ai cette information aussi. Ok. Ok. Je vais là où ça va se taper les gars. Il y a un camion qui a tapé. Vous vous souvenez, les gars, dans American Pie, les bêtas contre les alphas Quand il a, quand il a levé ce truc. Et quand ils ont ouvert la porte en mode horrifié. Qu'est-ce que tu fais Je suis le poseur de bombes. Vous avez la référence, chat. Magnifique tapis, Moyen-Orient, chat. Vous voulez qu'on regarde la soie, le c'est Ça, pour un chat, en vrai, c'est pas mal. Et si, je pense qu'il kifferait. Au cas où quelqu'un revienne le prendre, on va quand même péter le trophy Vérification, autour de cette maison. Checking, ok. Quoi J'espère que personne n'a regardé par la fenêtre, les gars. Tout se passe bien, les gars. Je, je fais ma petite vie. Euh, je fais ma petite vie, je suis... Euh, je suis tranquille. Si je fais ça, ça va être une erreur. Là les gars, je vais vous expliquer un petit truc stratégique. Vous voyez là, cette situation il y a un mec qui campe là, logiquement. Un mec qui campe là. Sûrement un mec ici. La bonne stratégie à adopter, c'est surtout ne pas aller vers ce, vers ce morceau de cercle. Ce morceau de cercle, il y a lui, lui et lui qui vont tirer dessus. Parce que ces joueurs-là, s'ils jouent bien, ils vont sûrement venir là. D'abord là. Et après, ils vont se caler par ici. La zone là, c'est une, une mauvaise zone, les gars. C'est ce que j'aurais dit si le jeu était pourri. Si... Mais vu que c'est un bon jeu... Là, vous voyez... Normal, je pense qu'il y a un millimètre de hangar qui est pris. Du coup, en soi, il y a moyen que je sois dedans, genre juste ici. Donc on va attendre, tranquille. On check chez le voisin qui sait qui avance. Hop. On attend, on attend. Et on attend de voir si j'avais raison ou pas. Est-ce que la zone va s'arrêter un peu avant Non. Vous avez vu ce que j'ai pris ou pas les gars Heureusement que je suis malin les gars. Les options étaient pauvres là. J'ai pris tellement cher par le, le premier joueur. Vous entendez C'est qui tire C'est toujours le même là, celui avec ses balles rouges là. Il fait il fait extrêmement mal. Hein. C'est un truc de malade. Regardez-le, regardez-le ce petit chef là avec son skin de base. Où il y a toutes les balles qui partent dans la tête. Regardez-le comment il est mignon Niveau 48! Dégage de ma game! Dégage! La première win avec les dagues, les Luciens! Eh oui! Eh oui! Crazy? On continue à sauter.